Salut, c'est Aytiros. J'espère que vous avez la forme. Moi, ça va. Là, je suis en train de marcher tranquille en forêt. Et en même temps, j'ai voulu revenir voilà, sur ce fait d'actualité qui commence à nous les briser euh, méchamment. C'est le contrôle technique euh, moto. Alors, personnellement, moi, je trouve que c'est une grosse connerie le contrôle technique parce que, pff, comment dirais-je, c'est nul à chier sur, sur, le, sur le principe parce qu'on sait très bien que les motards ils veulent vraiment soin de leur moto même beaucoup plus qu'un qu qu qu qu automobiliste donc c'est vraiment pour nous piquer de l'argent voilà Bien sûr, j'aurais fait à la limite, à la limite j'ai bien dit, des contrôles techniques sur des scooters et les trucs les motos pour les jeunes parce qu'ils ont tendance voilà, un peu à bâcler, bon, à la limite, et encore j'ai bien dit, à la limite, mais après dès que vous arrivez à un certain âge, vous voyez la gueule des motos, moi quand je, je crois que je croise une moto, elle est, on dirait qu'elle est flambant neuve, hein, elles, elles, sont, elles sont super propres, bien réglées, on fait attention. Donc voilà, non, il faut dire les choses comme elles sont, c'est question de, de, de s'en mettre plein les poches, comme à chaque fois, et d'emmerder de, les gens, <rire> ni plus ni moins. Je veux dire, il ne faut pas avoir peur de dire les choses en face, il ne faut pas avoir peur de, voilà, de, de tourner la cuillère dans le pot, c'est ça, c'est pour emmerder les gens, c'est pour s'en se, pour mettre plein, plein les poches. Ils ont dû se dire, euh, comme on a vis -vis du, est en manque d'argent vis-à-vis du gouvernement, il est en manque d'argent, on a dû se dire, en plus de la voiture, ben, on va faire les motos. Le seul hic. C'est que rien n'est prêt, absolument rien n'est prêt. Je, je m'explique pourquoi. Parce que pour faire un contrôle technique, il faut que les sociétés qui font les contrôles techniques, c'est par exemple d'ecra ou je ne sais plus comment elle s'appelle, euh, soient équipées déjà et ça leur coûte du, du pognon parce qu'il faut qu'il ait un pont spécial pour pouvoir lever votre moto en l'air, à au moins à hauteur de, de visage de la personne, pour qu'ils voient bien en dessous et tout la moto. De deux, il faut que le, le, le, type qui, le professionnel qui s'occupe de votre moto et le permis moto lui aussi. Donc le, là, le gouvernement donc a, ne voulait pas le faire parce que c'était Macron qui avait donné sa parole qui disait non, vous inquiétez pas. Bon enfin lui c'est une parole de merde, hein, ça vaut rien du tout comme des, comme, comme toujours qui aurait pas de contrôle technique. Mais les Verts ont réussi à faire passer ça au Conseil constitutionnel euh, ou par rapport au truc de l'Europe, Bruxelles, tout ça qui commence à nous les briser cela aussi. Euh, donc au final, le contrôle technique donc est valide à partir de 1er janvier 2023. Euh, je vais y revenir après les modalités. 1er janvier 2023, mais le problème, comme ils ont dit le gouvernement, oui mais attendez, c'est pas tout pour tout de suite. Hein. Alors il faut des savoirs. Hein. <rire> Ou c'est tout de suite, c'est pas tout de suite. Ouais, on est encore dans le flou pour vous dire les branlitos, les branleurs que c'est. Ils disent oui oui non mais vous inquiétez pas. C'est le ministre des Transports qui a parlé. Hein. Il a dit Oui, mais, oui, mais attendez, c'est pas encore au point. C'est pas parce qu'ils ont dit que c'était ça qu'il faut le faire tout de suite. Alors il faut des savoirs. Ou c'est 1er janvier, il ne faut pas le faire. Donc, en vérité, ce que ça cache, ce, ce pafouillage, c'est parce que rien n'est au point. Les, les contrôleurs techniques, déjà, il y en a certaines, certaines marques de, qui font des contrôles techniques, ne veulent pas le faire. Pour la bonne raison, ils disent, c'est parce que par rapport à l'investissement qu'ils vont devoir faire, parce qu'il faut acheter des ponts et tout pour lever des motos, et par rapport au, au nombre de personnes que des motos, qui ont des motos, ce n'est pas assez intéressant pour eux. Deux, euh, qui, il, faut, il va falloir qu'ils embauchent des nouveaux, des nouveaux contrôleurs techniques et qui ont le permis moto. Parce que bon nombre, ils en ont pas, et ils ont dit on va pas commencer à s'embaucher une personne juste pour faire passer le contrôle technique euh, moto. Donc euh, ça les emmerde plus que tout, donc ils savent pas comment faire. Donc c'est pour ça que le gouvernement, voyant ce gros bafouillage, ce, cette grosse connerie, ils disent non mais ce c'est pas pour tout de suite, hein, vous inquiétez pas, hein. vous savez, ça, ça, ça va venir tout doucement. Hein. Parce qu'en vérité, en vérité, ces gros branleurs, ils n'ont rien préparé. Voilà, ils balancent des lois, comme à chaque fois, et ça marche pas. Bon les modalités sont les suivantes. Le contrôle technique va valoir entre 50 et 70 euros. Bon moi c'est ce que je paye en région corse. Hein. Bon, ma, Pour ma voiture, c'est 50 euros. Contrôle technique. <coughs> et 20 euros, je crois, de plus pour le contrôle anti-pollution. Donc voilà. Euh, le truc c'est que les motos avant 2020, ça va être tout de suite, qu'il faut le faire. Enfin tout de suite. Quand ça, quand, ça, quand ça va rentrer en vigueur, parce que comme je vous dis hein, après, moi ma moto elle est de 2020, donc ça va être à 2020, ça va être à partir de, de 2024 donc moi je suis tranquille jusqu'à fin 2023 donc 1er janvier 2024, faut il faut qu'il soit fait et après si vous avez acheté plus récent, ben, c'est une année une année de plus si votre moto elle est de 2021, ça sera en 2025, euh, 2020, fin 2024 si elle est de 2022 ben, ça sera fin, 2020, euh, fin, 2020, fin 2025, etc etc donc voilà, donc c'est pour ça. Euh, ne vous prenez pas trop la tête avec ça, pour l'instant, pour le moment, parce que les motos, de toute façon, il n'y a rien qui est prêt. Tous les, tous les trucs là de que le tous les comment s'appelle les. Les trucs de. Les organiques qui, qui s'occupent de vous faire passer le contrôle technique, les, les sociétés, chapitre mots, les sociétés ne sont même pas ne sont même pas à jour. Euh, de deux, moi je suis dans une région rurale, donc à la campagne, il euh, n'y a, a rien. Il n'y a rien du tout. Ça veut dire que je suis allé voir certains contrôles techniques parce que bientôt il faut que je l'amène ma voiture. faut que je l'amène en décembre ma voiture. Le type, déjà il n'était même pas au courant. Il n'a pas le permis moto. Et en plus, ils n'ont aucun appareil qui est prévu. Donc, même lui, il a fait. Bon, j'en sais rien. Il m'a fait comme ça. Il a dit. Bon, j'en sais rien. il essayé d'aller voir dans les grandes villes. Et ici, dans toute la région corse, il n'y a aucun qui a ça. Même pas dans les grandes villes, rien du tout. Parce que nous, les grandes villes, c'est Bastia, Ajaccio. Il y en a que deux. Et Porto Vecchio, alors trois donc il n'y en a pas 50 000 non plus donc les, les, les, les trois grandes villes ils ne ils sont pas équipés et j'ai regardé dans toute la France aussi bon nombre de motards ils disent mais attendez je la mets d'accord ok il faut le faire mais je la mets nous la moto aucun n'est équipé aucun aucun n'est équipé aucun n'est équipé donc euh, euh, donc voilà c'est ça a mourir, mourir de rire c'est vraiment du n'importe quoi donc au final les seuls qui sont équipés c'est qui Marseille encore peut-être euh, Bordeaux, voilà, Nice, euh, Paris, voilà, les grandes, grandes grandes villes, les grosses métropoles. Mais tout le reste, pff, ils n'en ont pas. Hein. Alors le truc, c'est ça, comme je, je vais le répéter. Et d'un, les sociétés les, les, qui, qui font passer le contrôle technique, ça ne les intéresse pas. Ils ont dit par rapport au parc moto qui est actuellement, c'est pas intéressant pour eux. Parce que là, c'est des millions d'euros qu'ils vont devoir investir pour pouvoir faire passer, pour avoir les, les ponts de levage et tout ça. Ils ont dit par rapport au parc installé de moto, ça ne vaut pas le coup. De deux, il faut que les, les gens qui font passer le contrôle technique ben, ils aient le permis moto. Et il, y a, il y en a énormément qui ne l'ont pas. Donc euh, voilà, il faut rembaucher des gens et tout, ça leur coûte du pognon. Non, ils sont, franchement, ça ne les intéresse pas. C'est pour ça que le gouvernement, déjà voyant ça, il sait que ça ne pourra pas se faire. Euh, de deux, euh, comme ça s'appelle ils savent que par rapport à l'inflation, à la crise c'est très très malvenu c'est vraiment ça, ça, ça, ça ne, comment dirais-je, les gens sont vraiment vraiment pas heureux du tout de se prendre un impôt supplémentaire sur la gueule donc, ça aussi, ils auraient préféré ne pas, que, les, que les Français ne l'aient pas. Ça les emmerde énormément. Ils, là, ils se disent, merde, c'est vraiment très impopulaire. Et en plus, le président, bon, lui, il, passe, il, il passe pour un con parce qu'il a donné sa parole pour rien. Enfin, lui, on a l'habitude, de toute façon, c'est un con. Mais voilà. Il, donc Tout ça fait que c'est pour ça qu'on voit que même le ministre des Transports n'est pas du tout, du tout, emballé par la situation. Il a dit, hein, de toute façon, regardez, il y a un article qui est passé sur Motoservice ou Motojournal. Le ministre des Transports le parle lui-même. Il dit, non, mais attendez, il a dit, c'est pas parce que ça a été, ça a été voté là, parce que ça va passer tout de suite, elle a dit non, non, on a dit attendez, il faut voir que les choses se passent en place. En vérité, ils essayent de ralentir la mayonnaise, de ralentir le chemin public le plus qu'ils peuvent, et pour ma part, je peux me tromper, je peux me tromper, mais pour ma part, le contrôle technique ne sera pas au point, ne sera pas mis en place vraiment de manière pérenne et totale, pas avant la fin du mandat de Macron. Vous verrez, ils vont retarder, retarder, retarder les choses, que ça tombe dans l'oubli et que ça ne se fasse pas. Il va, y avoir, il va y avoir des procédures, il va y avoir des blocages. Il va dire, oh, mais attendez, ils n'ont pas les moyens, puis il y a ci, puis il y a ça. Et puis le président va dire, non, non, maintenant qu'il y a trop d'inflation, les Français sont trop pris à la gorge donc pour l'instant, non, non. Euh, D'accord, la loi est liée, mais tant qu'il y a la guerre en Ukraine, tant qu'il y a l'inflation comme ça, eh c'est suspendu. Va il dire, va dire, écoutez bien, écoutez bien, il va y avoir un nouveau remondissement comme ça, il va dire, non, non, non, de toute manière, moi, j'ai jusqu'à jusqu fin 2024, et je peux vous dire, moi, qu'autant, je ne suis même pas sûr que je vais le faire. Ouais. Même une fois qu'il sera mis en place, je ne sais même pas si je vais le faire. C'est une moto que je sors que le week-end, le samedi dimanche, pour aller me balader. Euh, nous, en région corse, les flics, on ne sait même pas s'ils si existent. Donc je sais même pas si... J ai, j ai, depuis deux ans que je roule en moto, je n'ai jamais été arrêté une seule fois par un, par un gendarme. Et quand ils me voient, ils font semblant de regarder ailleurs. Donc euh, pff, je sais même pas si, franchement, je ne sais même pas si je vais le faire. Parce que je commence à en avoir ras le cul de payer en permanence. Déjà, je me paye 70 euros de contrôle technique pour ma bagnole. Euh, je ne vais pas me payer 50 euros de plus pour la moto. Ils commencent à me les briser en France. Mes menus. Il enfin, faut arrêter les conneries. Ma moto, euh, elle pollue pas du tout, elle sent rien, elle est dans un état irréprochable. Là, je vais l'amener au mois de début décembre, je vais l'amener faire sa révision des 12 000 km. Donc, elle va être toute révisée, euh, changement liquide de frein à la totale. Donc, il faut, arrêter. il faut arrêter. Il commence à me saouler en permanence, on est ponctionné à gauche et à droite. Il commence à me les briser. Voilà. Donc, je, je vais être honnête avec vous. Voilà. Moi, après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je ne donne pas d'ordre à, à quiconque fait fait, comment on dit à mes consciences. Moi, il commence à me briser Donc, je vais à la limite, je vais attendre déjà chez la fin 2024 pour voir comment ça va se passer la chose. Mais pour ma part, je suis pas non plus dupe. Je sais que Macron va faire traîner, traîner, traîner la chose tant qu'il peut, voire même il va suspendre la loi. Pas la lunée, malin, la suspendre. Le temps qu'il y a l'inflation, vous allez voir, vous allez voir. Et de toute manière, même si ça venait à rentrer vraiment en application, je ne suis même pas sûr si je vais le faire. Ma voiture, c'est pas pareil, je la prends tous les jours, pratiquement. Donc là, ouais, tu peux toujours tomber sur les flics, on sait jamais, comme on dit. Ou c'était un accident, mais ma moto, ça va, je la prends juste le week-end. Je me fais quoi Je dois me faire peut-être 500 km par mois, à tout casser. Donc voilà, c'est bon, je ne vais pas commencer à me faire chier, à aller me faire ça. Surtout qu'en plus, je prévois d'en acheter une deuxième. Je ne vais pas me taper deux contrôles techniques à me faire, c'est bon, ne me fasse pas chier moi, c'est mon point de vue. Après, chacun fait ce qu'il veut. Chacun, comment on dit, agira comme il veut. Bon, enfin, en tout cas, voilà. J'ai voulu revenir dessus. C'est énième encore euh, épisode de cette connerie euh, de, de contrôle technique qui commence à nous les briser. On va voir ce qu'il en est. Moi, je vous ai donné mon point de vue et l'avis que j'ai dessus par rapport qu'ils vont suspendre la loi. Vous allez voir, parce que Macron, il est orgueilleux comme pas d'eux. Il admettra pas de passer pour un con. Et en plus, c'est vachement impopulaire comme loi. Et par rapport à l'inflation déjà qu'il y a en ce moment, non, R rien que déjà comme le ministre de transport on sent qu'il est pas du tout motivé à faire passer la loi, ça veut tout dire parce que maman quand une loi elle est votée, elle est votée. Hein. Ah c'est tout si appliqué, c'est appliqué. Hein. Je cherche pas à comprendre. Là quand t'as le ministre du Transport lui-même qui dit oui mais attendez, c'est pas parce que ça a été voté qu'il faut le faire qu'il faut, qu faut vous précipiter à aller faire le, le contrôle technique. Ah a dit attendez, attendez, là. il a dit rien n'est au point pour l'instant que, que les Français se calment. Voilà, <rire> ça veut tout dire. Déjà eux-mêmes te fait comprendre que c'est comme qu pour dire oh, on va pas se chercher, ça va. Donc voilà, ça c'était une loi qui a été faite par ces putains de verre et d'écolos à la con, qui nous les brisent en permanence. Et, voilà, ils sont revenus à la charge encore avec ça, voilà, bon, écoutez, en tout cas, je vous ai donné un point de vue, vous me direz ce que vous en pensez, si vous allez le faire ou pas, moi, mon point de vue, vous le connaissez maintenant, Moi, pour moi, c'est niette, que dalle, déjà, j'ai jusqu'à fin 2024, parce qu'elle est 2020, ma moto, et après, franchement, honnêtement, pour moi, je le ferai pas, voilà, qu'ils aient chier, bon, allez, ciao, ciao, les gars, les potos, je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie de vos abonnements, et je vous souhaite bon ride, ciao